TSE, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait l'université de Nantes, donc là j'ai fait ma licence et ensuite je suis rentré à la Toulouse School of Economics en Master 1 et j'ai fait le Master 2 IT, donc Economic Theory and econometrics. et de là j'ai fait le doctorat à Toulouse. J'ai choisi Toulouse School of Economics parce que pour moi c'était vraiment la place d'excellence en France et je voulais tenter le meilleur. Ce que j'apprécie particulièrement dans, dans le programme doctoral de Toulouse, c'est d'abord la liberté de, de choix, déjà dans nos thématiques de recherche, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, c'est les inégalités, l'entrepreneuriat, le chômage, mais aussi dans, dans nos choix délectifs, dans la première année de, des cas, ce qu'on appelle la première année de doctorat où on a des enseignements. Donc là, c'est poussé à la frontière de la littérature. Et euh, ensuite, on a accès à tous ces chercheurs qui sont excellents. On a des workshops réguliers. On a des séminaires où on voit des, des personnes qui sont incroyables, de, qui viennent de, de, de toutes parts dans le monde. Et donc euh, voilà, c'est très intéressant, c'est incroyable. La Toulouse of Economics, tous les deux temps, euh, sont financés. C'est relativement facile parce que, dès la sortie du Master 2, euh, on a euh, un fonds de, de recherche, et cela, cela pour 5 ans. Et donc, euh, c'est relativement stable. Et je pense que ce n'est pas le cas partout en France où il faut monter tout un dossier pour, pour acquérir des financements, etc. Concernant le, le bâtiment de, de Toulouse School of Economics, on a la chance d'avoir un, un bâtiment qui est assez majestueux, assez neuf, avec beaucoup de, de passerelles, d'escaliers, c'est très joli. Et ensuite, en dehors de, de, de TSE, tout l'environnement est, est assez riche, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de, de bars, beaucoup de choses pour, pour s'épanouir. Il y a beaucoup d'activités sportives. Moi, je fais du tennis, donc euh, voilà, il y, a, il y a des cours de tennis à côté. Il y a les bords de la Garonne, c'est sympa pour se promener. Et, euh, et autour, il y a beaucoup d'activités. Il y a Carcassonne, etc. Il y a les Pyrénées. C'est très accessible. Donc, je pense que c'est un très bon environnement de travail et de vie. Suite au John Market, j'ai eu un postdoc à Princeton pendant un an. Et ensuite, je vais être assistant de professeur à Brown University.